Le business pitch, c'est une mise en situation euh, originale et assez exceptionnelle pour nous, puisqu'on met 600 étudiants en situation de préparer des projets à présenter au COMEX du groupe Monoprix. Donc concrètement, les étudiants viennent de toutes les filières, l'immobilier, le commerce, la communication, l'informatique, etc et ils élaborent des projets pour préparer l'avenir du groupe Monoprix dans les dix ans qui viennent et vendredi après-midi on a la chance et l'honneur d'accueillir le COMEX de Monoprix qui écoutera les meilleures propositions des étudiants pour le positionnement du groupe dans les années qui viennent.